La plantation Mava est une plantation historique. Elle est en partie composée d'anciens cacaoyers qui, au fil du temps, ont perdu en qualité de production. Depuis quatre ans, un travail de replantation a été initié avec la mise en place d'un système d'ombrage provisoire constitué de bananiers. C'est une des parcelles sur lesquelles nous avons commencé à replanter de jeunes cacaoyers qui ont été plantés au cours de la dernière saison des pluies donc il y a quelques mois, et qui commencent euh, leur nouvelle vie. Alors pourquoi des bananiers Parce que le bananier, c'est un arbre qui pousse très rapidement. Euh, si on devait attendre d'avoir des grands arbres pour faire de l'ombre, il faudrait attendre à peu près une dizaine d'années. Donc au moment de l'implantation des jeunes cacaoyers, on va tout d'abord planter nos bananiers avec nos arbres d'ombrage. Ça c'est un arbre d'ombrage, mais on voit bien, ils ont été plantés au même moment. Les bananiers font déjà 6 mètres de haut, l'arbre d'ombrage, lui, fait à peine un mètre. Donc cet arbre-là, lui, va continuer sa croissance, va dépasser les bananiers, mais ça après une dizaine d'années. Pendant tout ce temps-là, les arbres, pendant ces 10 ans, l'ombrage sera assuré par les bananiers. À terme, on détruira les bananiers et les arbres d'ombrage définitifs prendront le relais pour assurer un bon ombrage pour les cacaouillers.